Chers traders et investisseurs, vendredi 7 juin, bonjour. Écoutez, compte tenu du fait que nous ne sommes pas encore à la clôture de cette semaine et de ce soir, les niveaux actuels jouent le rôle de pivot entre la baisse et la hausse et nous vivons maintenant depuis trois jours une stagnation et une latéralisation des cours. Comme nous l'avons dit Hier, je crois, la clôture de ce soir pourrait être prépondérante pour se faire une idée sur l'avenir, ou pas. En fait, compte tenu de cette clôture, nous pourrions avoir une idée plus claire de, de ce qui pourrait se passer dans les jours, peut-être pas dans les semaines, mais dans les jours qui viennent. De plus, n'oublions pas une raison majeure de la reprise des marchés, qui est l'attitude très conciliante des banques centrales, en particulier de la BCE hier, qui a redit à qui veut l'entendre, c'est-à-dire à tous les investisseurs et opérateurs, qu'elle serait bien là en cas de problème éventuel. Donc, pour résumer, c'est la fête, les gens se croient extrêmement protégés, tout le monde est long, personne ne vend, et donc forcément les cours ne baissent pas. Sans mauvaise nouvelle nouvelle de la part de Monsieur Trump ou éventuellement euh, des Chinois, les marchés ont plutôt tendance à voir le verre à moitié plein. Mais nous sommes quand même à ces niveaux-là, selon nous, au milieu du guet. Donc soyons patients, soyons patients pardon, et nous verrons bien. Pour ce qui nous concerne ce matin, nous avons réalisé deux trades gagnants qui ont généré une médaille. Nous espérons que cet après-midi après sera un petit peu plus animé. Nous vous souhaitons de très bons trades, une bonne fin de journée et un bon week-end. A lundi.